Salut les gars, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec, on est au monde saint anne on est dans le DH et on va aller vous montrer une double noire qui s'appelle Linux. Linux! C'est pas que je l'ai pas faite, on est le même à des Avec le fameux gnar du Mont-Saint-Anne. Reste un gros défi, même quand t'es bon, même quand t'es habitué. Puis non, je viens pas te dire que je pense plus en pas. God it, le goddamniste du Mont-Saint-Anne ne crée de pour <rire> Ah! Et toi, je pas vu. et ça ici c'est ce qu'on appelle le mur non <rire> No. But I'm passi. Wow. Sup, sup. sup. C'est normal, c'est normal. Je fais ça tout le temps. Alors, un petit défi pour le déjeuner Linux, pas facile, il n'y pas une grosse roche. Ah. Ah. C'est une petite coche de plus que la tac tac, à mon avis, pas la plus dure. Il y en avait plusieurs. La chaume plus ah. Celle-ci, on croise la tordue. On continue dans les nuques. Bon. ci c'est une section qui est plus connue. Parce que le monde la, la ligne avec la tordue, justement. Elle est plus roulée. dans un super bon état. Là. Attention à ce qu'on fait quand même! Hein? J'ai comme eu trop de rebonds à l'arrière, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais déjà fait ce move-là la dernière fois. Fait que j'arrive trop vite! arrive trop vite, ça arrange puis il y a ma... eu le rebond de ma roue arrière, puis ça m'a comme bompé sur la paroi. Mais c'est de ma faute, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. <rire> ah. On continue, ça va bien. Encore une autre grosse double noire du Mont-Saint-Anne. Et si vous me dites, je fais la tordue, je suis prêt pour faire ah, fuck. la TAC-TAC ou l'INUC? Il y a un monde entre les deux. Il y a un monde entre les deux. La tordue est ah, très, très human-friendly. L'équipe d'entretien du de mont saint on a fait une super belle job. On va belle. Ah, ben oui, nono, la fin des nuques. Excusez, -moi. je suis pas encore bien réveillé. C'est tous une section qu'on fait plus souvent. Des fois, on va finir avec la patame. Puis, on vient linker la fin du nuques comme ça. Cette section-là, ça a comme par rapport avec le, les deux sections du haut. On va prendre le petit jump set. Hop! Non! Ben, ah. voilà, on va l'avoir fait complet. Et voilà, fin des ducks. Ça, c'est la vraie fin. Pour rien d'autre après. Yes, guys.